Yo was geht meine Freunde, mein Name ist wieder hier und heute meine Community, wie ihr schon im Titel lesen könnt, Random Duels mit Freakin Expert und Schockpuppt. Ja meine Freunde, ich habe mir gedacht so, meine andere Idee so und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr sowas mehr feiern tut oder eher nicht so. Deswegen kann ich mich dann besser einrichten für mehr fortnite Videos etc. Ich glaube nicht viel. Let's go in the video. Farb möchte ich noch sagen, ich hatte nur eine letzte Runde, die ich gesucht hatte, einen Franzosen gehabt. Ich werde euch das meiste, beziehungsweise das, was er sagt und was, was ich gesagt habe, werde ich euch übersetzen aufs Deutsche. und im Video werde ich euch jetzt mal einblenden, was er dann sagt, beziehungsweise ich sage. Und würde äh, ich sagen, jetzt ab, in die Video, haut rein. Ich Frau auf der, meine Welt. Auf der Jagd nach dem Geld, unter meinem rap You Hello Hello man everybody come on come on bitch Yeah you like cheese My english is bad Me too you me like too. cheese You like cheese Yeah I like cheese You like cheese But... Super intéressant ce que tu me racontes Oh français You you you you you you en vrai toi t'es un show. Là. Hein ah. ah. you you fils you yo yo Yo yo yo Yo yo yo you you you you you ah. un you you you oh. you, you. you t'es oh, okay. un je... t un English. Parce qu'on m'a dit ouais la prochaine fois que tu te fais embêter sur Fortnite et eh ben tu composes un numéro. Yeah. <rire> du coup là je suis en train de composer un numéro, tu vas être puni. <t 'en> Salut <t 'en> et, euh, ouais, y a un mec sur Fortnite et il a un jeu avec moi, il s'appelle euh, Code Monaraliez et il m'a dit euh, que J'étais une merde. <t 'en> il il m'a dit que j'étais... Bah... genre le menu, il m'a carrément insulté. You. You. Genre, il a pas cherché et il pas Comment -hmm. comment on, come on, uh, please uh, jeune jeune homme On je veux petite Allez, quitte! Yo, you you you you you you Oh, je me toutes mes balles, je suis une merde! Non, mais je mérite pas en vrai d'être de ce se... monde. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Euh... Quoi de neuf? <rire> Rien! <rire> euh. Good! Quoi de neuf You, you, you, you, you, you, you, you. C'est vraiment avec un, un séquoia là. You. You. Pelle, le peil le peil. No! You, you, you, you, you yo. Yo, yo, You You, you, you, yo, yo, yo, You, you, you, you, you, you You. you like cheese? Yes, you like cheese. You you you you, you, you, you, you, you, you, you, fromage, fromage. fromage. You. <laughs> you, <like> fromage. <laughs> you, you, you, you. Hein? Mais le Fromage. Fromage. Aimez-vous le fromage? <rire> aimez-vous le fromage? Aimez-vous yeah. yeah. yeah. like le fromage? Le... il ah, y a un autre jeu qui peut me sauver. Il arrête pas de me faire tout, tout, tout. -tou". Et va bah, sur Google Traduction. Il me fait, aimez-vous le fromage? Après, il me dit, j'aime le, le le. Bye bye bye bye